Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, je t'apprends à faire ta propre lessive économique et écologique. C'est parti Nous essayons tous de nous placer dans une démarche frugaliste, ça laisse à supposer que nous essayons d'en faire plus avec moins, nous essayons de faire des économies au quotidien tout en réduisant notre impact sur l'environnement. Et comme tu fais partie maintenant du club, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite d'ailleurs à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche, voilà, celle-là, elle est placée. et ben, tu essayes de trouver des techniques pour arriver à faire des économies toi aussi. Et tu le sais, les trois postes de dépense d'un ménage, c'est essentiellement l'alimentation, le transport et également le logement. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui coûte énormément d'argent, et de l'argent pour rien, en plus les lessives c'est quelque chose qui est polluant c'est quelque chose qui coûte cher hein, à savoir qu'un ben, bidon de lessive de 3 litres c'est à peu près 6-7 euros ça peut être encore plus cher si tu achètes des produits écologiques, et bien moi je te propose pour à peu près 70 centimes 50 centimes, ça dépend de comment tu vas doser, d'arriver à faire ta propre lessive en maîtrisant complètement l'ensemble des ingrédients qui sont à l'intérieur, ça veut dire que si tu prends des ingrédients qui sont écologiques et bien tu obtiendras une lessive qui est elle-même Écologique et dans tous les cas économique, ça je te le garantis. Aujourd'hui, je partage avec toi le commentaire de Cocotte et Bonnie qui me dit non sans humour. Bonjour, j'aimerais prendre ma retraite à 40 ans, mais j'en ai 49, alors comment je fais Alors, dans ma réponse, je te disais laisse tomber, c'est foutu. Bon, blague à part, l'idée c'est surtout d'arriver à réduire ta dépendance à l'argent, réduire ta dépendance à la société de consommation. Pour ce qui est de la retraite anticipée, moi je connais des personnes qui ont réussi à arrêter d'échanger leur temps contre de l'argent pour un patron qu'ils n'aimaient pas en environ à peu près 3-4 ans. C'est tout à fait possible, il faut pas croire que c'est quelque chose qui est inatteignable. En ce qui les concerne, ils se sont lancés dans l'immobilier locatif et ils en ont fait leur activité principale. Pour réaliser toi-même ta lessive écologique et économique, il te suffit de posséder uniquement ces trois ingrédients. Le premier ingrédient qui va composer ta lessive, ça va être du savon. Et je t'invite bien évidemment à acheter de préférence du savon de Marseille ou du savon bio. Tu sais, ça permettra comme ça d'obtenir une lessive bio. Le deuxième ingrédient c'est de l'eau, il y a rien de plus bête. Et enfin, le troisième, c'est du bicarbonate de soude. On en a tous chez nous. Avec ces trois ingrédients, tu peux faire ta lessive. Il y a des ingrédients supplémentaires que tu pourrais rajouter. Ce serait par exemple des huiles essentielles si tu veux donner un petit parfum différent. Et également, certaines personnes n'hésitent pas à rajouter des cristaux de soude pour donner un aspect à ta lessive qui sera peut-être un petit peu plus visqueux et puis aider également au lavage, d'accord Le savon, bien évidemment, bah ça lave. Et puis le bicarbonate de soude, ça permet non seulement d'enlever les odeurs, mais en plus, ça permet d'enlever les taches. C'est un détachant qui est très efficace. Pour faire ta lessive, il y a rien de plus bête, tu prends des copeaux de savon, tu les mélanges avec de l'eau chaude, tu dissous l'ensemble, tu rajoutes 3 kg de bicarbonate de soude, tu laisses reposer, et tu as ta lessive. Et des vrais morceaux de citron dedans. La première étape, ça va être de râper ton savon, donc d'abord tu prends un savon, le voici, et puis il va falloir le râper pour en avoir à peu près 100 grammes. Donc ton savon et puis un économe, et on râpe, et on râpe, et on râpe. Ça, c'est une savonnette qui fait 150 grammes, donc 100 grammes, ça fait deux tiers. Bien évidemment, je te recommande de préférence d'utiliser un savon qui soit écologique, idéalement un savon de Marseille, bon là, j'en ai pas trouvé. Également, je te recommande de prendre un savon qui soit sans glycérine. La glycérine, à force, ça pourrait boucher euh, ta machine à laver, et puis bah, le but, c'est pas de faire pire que mieux, quoi. Je fais une petite aparté, si tu as besoin de nettoyer ta machine à laver, de temps en temps, tu fais un lavage tout simplement avec un verre à moutarde dans lequel tu vas mettre du vinaigre blanc et puis un petit peu d'eau. Ça, tu le fais tourner de temps en temps, une fois tous les 10-15 lavages, et tu vas voir ta machine à laver, elle sera beaucoup plus nickel, beaucoup mieux, parce que ben, le vinaigre blanc, ça va enlever les petites cochonneries à l'intérieur, les petites bactéries aussi et les mauvaises odeurs. Donc voilà, ça c'est idéal. Du vinaigre blanc, c'est vraiment un des ingrédients de base qu'il faut toujours que tu aies chez toi. Idéalement, si tu veux faire des économies, moi je te recommande d'acheter du vinaigre blanc à 14 degrés. Tu l'achètes en grand bidon de 5 litres. Je te mets le lien en description de la vidéo. Je vais verser mon savon dans de l'eau très chaude que j'ai fait bouillir. Voilà environ 1 litre. J'y vais petit à petit et je vais le dissoudre. C'est le but de l'opération. Je vais rajouter de l'eau chaude jusqu'à arriver à à peu près 2 litres. Alors voilà, j'ai mes 2 litres d'eau très chaude dans lesquelles j'ai dissous mes 100 grammes de savon en copeaux fin. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien du tout. Hein. Je l'ai bien chauffé. Voilà, bon après c'est rien d'insister, mais ça sent bon en tout cas. Bon maintenant, hop, ça c'est du bicarbonate, je vais rajouter trois grosses cuillères. Alors on y va mollo avec le bicarbonate quand on le verse dedans, parce que sinon tu vas avoir une blague, ça mousse énormément le bicarbonate. Donc on y va tout doux, tout doux, tu vois, voilà, tu vois, trois grosses cuillères, tu vois ça, ça c'est une bonne cuillère, ok On y va, première cuillère, hop, hop, tu vois ça mousse déjà pas mal, hop, une, je vais remuer un peu pour le mélanger, donc le bicarbonate, hein, c'est ce qui permet d'enlever euh, les odeurs, les odeurs de transpi, etc. Et, et aussi euh, les tâches, certaines tâches, c'est un excellent détachant le bicarbonate. Voilà ma lessive, voilà, elle est prête, elle sent bon, elle mousse bien. Donc tu vois, ensuite il ne va plus y avoir qu'à bien mélanger et uniquement à la laisser refroidir. Alors avant chaque usage, quand même, c'est recommandé de la secouer un petit peu pour être sûr que bah voilà, il n'y a pas de, de dépôt ou de petits morceaux, mais tu vois, bah, on a de la bonne lessive quoi pour ta machine à laver, tu ne te prends pas la tête, hein. la dose normale, c'est un verre à moutarde, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Une fois que ta lessive elle est prête et que tu l'as laissé refroidir comme il faut, tu n'as ben, plus qu'à prendre une bouteille de lessive vide que tu as au préalable récupérée et lavée. Et puis ben, tu vas simplement mettre ta lessive que tu as fabriquée à l'intérieur. Si tu n'as pas d'entonnoir, pas de panique, il te suffit de récupérer une bouteille d'eau et de la découper à l'aide d'un grand couteau sans te découper les doigts, bien évidemment. Il n'y a plus qu'à remplir le bidon. Donc voilà, hop, mettre mon entonnoir à l'intérieur. Je vais récupérer ma lessive qui est prête et qui a un peu refroidi. Voilà, pas mal, non Alors là, ça fait la super lessive pour pas cher. Et voilà le résultat. Alors avant chaque utilisation, il ne faut pas hésiter à vraiment bien la secouer pour qu'elle retrouve bien son homogénéité, hein ok En fait, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'achète des trucs dont je sais que je pourrais me passer, et que je pourrais les faire moi-même, et que je pourrais avoir des produits qui sont vraiment meilleurs, ben voilà, vraiment, je vais pas te mentir, ça m'embête vraiment de devoir dépenser de l'argent pour ça. Je me dis que cet argent que je dépense dans des trucs qui sont stupides, en fin de compte, je pourrais le mettre dans autre chose. Je pourrais le garder, je pourrais l'investir, ou sinon, je pourrais aller au ciné avec, je pourrais me faire un petit plaisir. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi aujourd'hui, plutôt que d'aller forcément tout le temps vers la facilité. Bon, faut savoir que quand même, faire ça lessive soi-même, ça a des avantages. Et ça a des inconvénients. Le vrai avantage pour moi, c'est que d'abord, tu maîtrises l'ensemble de la chaîne. Et ça, ben, ça me plaît. Histoire d'être libre, histoire de vraiment comprendre ce que je mets dedans, comment je le fais, d'où ça vient, d'où ça sort. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ben, peut-être que la texture, elle va être un petit peu différente de celle que tu vas acheter en supermarché. Peut-être un petit peu plus liquide, ça dépend. Il euh, y a un autre défaut également, c'est que bah ben, faut le faire. Et si tu le fais, ben, ça te prend un petit peu de temps. Pour autant, ben, j'ai réfléchi un peu. Regarde combien de temps ça va te prendre de sortir, d'aller dehors, d'aller au supermarché et d'acheter ton bidon de lessive ben franchement quand y réfléchis deux minutes tu as aussi vite fait de le faire toi même quoi et toi qu'est ce que t'en penses est ce que tu es prêt à faire ta lessive toi même ou est ce que tu préfères l'acheter au supermarché je me dis que bon voilà ce que tu pourrais faire également c'est faire ta lessive et puis alterner une lessive c'est ta lessive faite maison une autre lessive c'est ta lessive que tu as acheté industriel voilà histoire d'y aller un petit peu progressivement on te demande pas de changer toutes tes habitudes du jour au lendemain et de vivre comme un ermite non l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir du bon sens et essayer de mettre ton argent dans des choses qui comptent plutôt que dans des trucs qui sont stupides et futilé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu et si ça t'a aidé à faire des économies, n'hésite pas à me laisser un énorme pouce pour me soutenir. Ça permet à la vidéo d'être mieux représentée dans YouTube. N'hésite pas également à me laisser un commentaire. Peut-être toi, tu as une recette qui est un petit peu différente. Tu as d'autres manières de la faire. N'hésite pas à la partager avec nous. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des notifications, des nouvelles vidéos que je produis, des nouveaux contenus. Et également, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. C'est complètement gratuit, 80 pages de Techniques et de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. C'est gratuit, profites-en. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao